Embarque avec moi, je fais des vidéos en ouais, caméra subjective. N'hésitez pas, de... de... pas à liker, à partager et à vous abonner. Kenza, hein on va aller gaucher en pain. Pain. Ça, dis, dis ça Et nous l'avons ah, vraiment fait quelques années plus tard. Bonjour Martin. Euh, prêt pour Alors, le voyage Ouais. Prêt. <rire> prêt, et ça va être un beau voyage. <rire> Après quelques heures de route nous sommes arrivés à Épernay, en Champagne pour aller visiter une cave et pour aller voir comment on faisait le champagne. Et après la visite, nous avons profité du camping-car. Et nous avons mangé. Le GPS est prêt pour rentrer. Normalement, oui. Voilà. 244 km. Et 240... 2h55. Minutes. Et alors, ici, pour tout. Et si tu veux Écoute, que je en prenne en le volant, c'est un petit peu qu'il y a pas Pour l'instant, j'allais te dire. Cet itinéraire évite des fermetures de routes sur rue de la Blanche, borne à Leroy. Vous êtes sur l'itinéraire le plus rapide. Vous devriez arriver à 17h20. Voilà, tiens. Encore une dernière fois, le beau paysage. Ouais, des vignes Continuez sur des 222 pendant 2 km. Donc, je Vous mettrai des photos dans le montage. Nous revoici à Bourseau. À Bourseau, hein. Très bien ce camping-car. Vraiment très très bien. Ouf. Camion, ça va pas se faire, ça. Si. Est-ce qu'on va savoir passer? Oui. Bon. et voir des vignes euh, comment elles s'empannent Dans être 100 mètres prendre à droite sur des trois prendre à gauche sur des 22 d'ailleurs on a consommé combien pour l'aller sur la marne. J'ai beaucoup aimé ce petit village avec les maisons typiques d'ici. Il faut quand même le faire rouler dans les petites routes, comme ça, avec un gros camping-car comme on a là. Ça va, il faut... il faut faire attention. Il faut pas être pressé, Martin, c'est bon. C'est sur la gauche, Martin, toutes les... Toutes les vignes. Toutes les vignes. J'ai vu un peu des vendanges le... en campagne champenoise. Ah, Regarde, là, là encore. Ici, tout ça, ce sont des voitures oui. pour les vendanges. Oui. Ici, sur la gauche, tu vois le tracteur avec tous les bacs qui sont remplis de raisins. Ouais. Voilà, on voit oh, encore toutes les camionnettes et on voit les vents dans les champs, dans les dans les vignes. Pardon. Dans les... Là, là droite aussi. Ouais. Là, droite aussi, tu vois. Là, droite aussi. Oui. c'était juste martin voilà tout ça ce sont des gens qui sont là pour la cueillette ouais Et tu vois ils viennent de pologne hein? le bus polonais hein? ici. Ouais. ouais tu filmes là martin ouais elle est chouette C'est sympa. Oui, hein. Ça sort un peu de l'ordinaire. Au rond-point, prendre le voie de la liberté. Continuer sur des 951 pendant onze kilomètres. La caméra sur l'autoroute oui ça va et on vous reprendra bien sûr euh, un peu plus tard dans le périple du retour et ce qui est bien c'est qu'on a un toit ouvrant là au-dessus de ma tête. Oui. Et le rangement pour la vaisselle qui est là. Il y a plein de rangements dans ma tête. Voilà. Non, je pas. Oui. Cha chaque recoin est vraiment utilisé ah oui. bon comme rangement. Un message vous dévoile sur votre trajet. Un message vous dévoile une vidéo bien détaillée. Je vous la mettrez après cette vidéo. On voit rien. Oui. Autrement devant. On va sourire. pour rentrer en Brabant Wallon dans les où je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus grand plus oui, oui, oui. et moi je m'attendais à et plus froid aussi. Et plus froid aussi. Ah. <rire> en vacances là on va prendre l'autoroute film. Utilisez la voie de droite pour prendre le bretel en direction de A4. Charleville, on est bon. Dans 600 mètres, rejoindre A344. Ouais, Je Voilà. C'est bon. Sauf nous pouvons y aller. Bien, maître. <rire> Attends, parce qu'il y a un 5 qui arrive ici. À tout Berzin. <rire> oui. Dernier tour de avant d'arriver Combien de kilomètres il nous reste bon, ça je peux vous le dire, je l'ai testé pendant toute une journée et je peux vous dire que c'est plus bon. que je vais bien dormir ce soir Vous voyez ça peut se fermer ici se fermer là aussi et se fermer là au dessus pour dormir hein, évidemment Oui, ouais. on fait le pouvoir. Regarde qui est déjà là. Regarde qui est déjà là. <rire> Alors, Martin, on a fait 520 km avec une consommation moyenne de 11 ,6 litres 6 au a ouais. La vitesse moyenne de 76 et km Et on a heure, fait une poêle plat. Et la durée du voyage 6h49. Voilà. Et on est à le moteur. Voilà fin de l'aventure, champagnesque. <rires> Et ben voilà, fin du périple. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux. Et nous pour une prochaine vidéo.